encore ce soir. je te grâce que tu as payé, nous accorder le Pour voir et voir mon bien aimé, Faire ce soir, mon ta main est tellement puissante pour moi, ton roi est tellement glorieux pour soir. Tu as gardé, tu as protégé mon Oh, je te loue et tout mon cœur. Je te remercie de ton âme, pour ce monde qui est à toi, mon âme, te reconnaissant encore ce soir, mon Dieu notre Dieu, Dieu revoit notre protecteur, Dieu revoit celui qui pèse sur nos pères, de, de la veillé sur ce peuple qui est à toi, de la veillé sur pour le groupe lenfant qui est à de la veiller sur que ta main puissante et heureuse pour lui, de l'eau et de son père, mon père, car si l'enfant, nous sommes en paix du mal, nous pouvons être rassemblés en ces lieux pour te dire combien nous, faisons, Seigneur. combien nous sommes attachés à toi, Seigneur. Rien ne pourra nous séparer de toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, nous vivons pour toi. Et nous mourrons aussi pour toi, mon sauveur. Que la gloire et l'honneur te reviennent, mon persan. Te voici encore aujourd'hui, Père. C'était dans ces lieux, mon le pas du sang. Bravo ce que les hommes pouvaient avoir ton cœur aujourd'hui. Mais ils sont venus dans ta maison à toi, Père, pour pouvoir te louer et te glorifier, Seigneur béni, sois-tu encore pour ce peuple qui a toi, qui t'aime autant aussi, nous béni, Seigneur, merci vraiment pour ce que tu as manifesté, Dieu, Dieu, la soeur de notre cœur, malgré ce qui est passé, nous béni, mais pas du pour l'échange les quantiques, nous béni, parce que tu es réellement le Père plus important pour nous faire, que notre vie à nous mêmes Seigneur, nous te remercions encore ce soir, merci pour chant de les, les qui a été chanté, nous béni, mais merci encore pour les psaumes qui encore reconforté nos cœurs et consolent encore nos âmes, en voyant combien tu es le Dieu qui protège mon bénéfice Seigneur. Oh Dieu, nous voulons être encore à l'hommage des à toi mon Père Seigneur, parce que tu es notre fort est mon Seigneur. Béni sois-tu encore ce soir mon sauveur, pour tous nos frères et sœurs encore qui sont aussi à l'écoute encore ce soir mon béni Père. Que tu les bénisses, que tu les fortifies. L'orange est toi pour ta grande beauté Père et ta miséricorde à notre endroit. Nous te remercions pour tout Père, nous avons aussi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, pour pouvoir vous asseoir. C'est très touchant et je remercie vraiment Dieu quand je peux arriver à vous voir vous, vous revoir et, et, et, et ce soir. Et sachant que dehors, effectivement, les, les, les choses ne sont pas tellement si faciles et que la tension est tellement si forte et que beaucoup se sont réfugiés dans leur maison. Mais le Seigneur a accordé la grâce que vous puissiez être là. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est là qu'on voit aussi des vaillants Ils n'ont peur de rien. La vie qu'ils ont par rapport à l'amour <rire> de Dieu, l'amour de Dieu est plus important que notre vie. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vous savez, je pensais, je me disais, bon, je serai là d'être avec deux ou trois frères et sœurs. Et nous prions ensemble. Alors quand je peux voir la salle comme cela, Amen. je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, je prie pour vous, que Dieu vous bénisse richement hein, énormément aussi. Et nous voulons aussi dire à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont aussi à l'écoute que tous nos frères et sœurs se portent bien. Amen. Je reçois des appels des différents endroits, différents pays. Et nous avons vraiment de frères et de sœurs qui s'inquiètent. Et je les ai rassurés, c'est pourquoi je vais demander aussi à mon frère Zaché de demander à tout un chacun de vous de pouvoir ne plus que me rappeler pour que je sache comment vous allez. Moi j'étais consolé de savoir que tout le monde se porte bien Amen. et savoir aussi que le Seigneur a gardé chacun de vous. Amen. Il est vraiment notre Dieu. Amen. Que son Saint-Nom soit vraiment glorifié, qu'il soit béni. Ce sont des temps tellement aussi difficiles Amen. Et parce que nous, nous sommes en train de pouvoir vivre des choses que... On ne pouvait pas penser que nous pouvions être dans cette, cette condition-là. On le voyait tellement des loin, mais aujourd'hui on peut le voir effectivement de très près. Et nous sommes reconnaissants en Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir comment certains parmi vous ont réagi aujourd'hui. Il est vrai que certainement qu'il n'y a pas euh, de transport en commun, comme le train, les bus et ainsi les huit. Mais nous voyons être là, ce que vous avez fait quand même un facile quelque part. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Qu'il soit vraiment béni pour ce qu'il a eu à pouvoir manifester à, à notre endroit. Nous réalisons par ces choses qui arrivent qu'effectivement, que le jour des nations sont vraiment comptés. Et que pour nous aussi, nous devons être conscients de ce que le Seigneur... Notre, et c'est une grâce, vraiment, pour nous, de ce que nous, nous pouvons réaliser combien nous sommes un peuple privilégié. Je remercie le Seigneur qui a conduit mon précieux frère à lire le psaume notre qui, qui nous montre effectivement aussi combien notre Dieu, il est vraiment celui qui, qui garde et qui est celui qui, et ses, ses réfugiés en lui, trouve réellement en, en lui la, la forteresse, effectivement et, et la protection nécessaire qui, dont nous avons tellement besoin. Nous réalisons que nous avons vraiment la grâce de pouvoir avoir ces dieux et qu'au fur et à mesure que le temps avance aussi, nous donc, comprenons qu que nous comprenons qu'effectivement, nous ne sommes pas dans un jeu, nous sommes vraiment dans la réalité. Et que la parole de Dieu n'est pas historique, la parole de Dieu est actuelle. Amen. Elle est réellement aussi vivante en réalité pour... Aujourd'hui, quand je peux entendre aussi, combien je remercie Dieu, je dis assis là-bas, j'entendais quand vous chantiez, j'ai dit, Seigneur Jésus, tu es vraiment merveilleux. Amen. Tu as dit que là où deux ou Trois sont assemblés, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et vous voyez bien que vous n'êtes pas nombreux mais quand vous chantiez, c'était comme si la salle était remplie. Amen. Et Amen. ça, c'est tellement... J'ai dit, Seigneur, merveilleux de voir l'allégresse et la joie que vous avez dans votre cœur et combien vos voix étaient transportées, le cœur transporté, donc ce n'est pas le nombre qui fait quelque chose, c'est le cœur en fait, Amen. déterminé parce que chacun de vous étant venu aujourd'hui, il a prouvé que son cœur et son âme est attaché à Dieu, Amen. malgré ce qui peut se passer autour, et cela qu'on lui donne effectivement le meilleur, Qu'est-ce que Dieu attend toujours de nous, effectivement, quand nous pouvons arriver à pouvoir être conscients de ce que c'est Dieu et est vraiment pour nous, nous devons être conscients vraiment de cette choses. et c'est réel pour nous, ce que nous sommes vraiment des pèlerins, des étrangers, et ce monde n'est pas le nôtre. Nous sommes des pèlerins étrangers. Un jour, nous allons rentrer chez nous. Et nous nous préparons vraiment, et ça c'est quelque chose de sérieux, frères et sœurs, nous nous préparons tous vraiment pour pouvoir rentrer. C'est un peu ça que je crois que quand on a eu à pouvoir entendre aussi ce qui s'est passé aujourd'hui, je crois que je n'étais pas les seuls, chacun de nous a eu le... Les désirs vont savoir où se trouve mon frère, Amen. où se trouve Amen. ma soeur, Amen. où est-ce qu'il est effectivement. Amen. Donc on sait chercher aujourd'hui, parce qu'on s'est dit, mais c'est ma soeur, c'est mon frère, qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté là-bas Et ça c'est l'énorme de cœur. Vous ne réalisez pas ce que la parole fait en nous. Amen. Et pour Dieu effectivement, c'est c'est lien qui nous lie davantage aussi profondément, qui fait qu'effectivement que nous sommes en réalité fils et filles de Dieu, pas dans l'imagination, mais aussi dans l'âme c'est aussi notre nature aujourd'hui, on, on s'empresse de pouvoir savoir où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu qui se passe effectivement, est-ce que tout va bien, est-ce que tu vas bien, est -ce que, et, ou, ça va, ça va, donc c'est à donné qu'effectivement, que dans le cœur de chacun de nous, nous avons ce désir de pouvoir tous nous retrouver pour que le jour-là, qu'aucun parmi nous ne puisse rester. Nous prions pour que nous, nous soyons toujours ensemble et, et soudés, et c'est cela, que nous puissions arriver à pouvoir comprendre ce dont pour lequel l'évangile nous est donc apporté, le Seigneur nous parle, pour que ces liens que Dieu tisse à nous soient vraiment aussi solides, hein, qui fait que nous puissions vraiment devenir un, en fait, en réalité, comme l'Écriture le dit si souvent, et que j'aime et je prie mon Dieu pour cela, qu'il n'était qu'un seul cœur, qu'une seule âme. Donc il ils s'aimaient tellement qu'ils étaient unis et, et, et alors ils ressentaient effectivement, personne ne pouvait dire que non, moi je vais aller voir, je vais aller au ciel seul, non, avec celui qu'on a chanté, avec celui qu'on a prié ensemble, ma soeur, mon frère. Alors nous voulons faire en sorte qu'effectivement que donc, si à, nous puissions... C'est pour ça nous devons veiller les uns sur les autres pour réellement aussi quand l'un est faible, que nous puissions l'aider davantage. Pas l'enfoncer, mais l'aider davantage à ce qu'il puisse sortir. Parce que même s'il a failli ou il est tombé, il demeure mon frère. Amen. Il demeure ma soeur, puisqu'il a le désir de pouvoir sortir effectivement, de cet état effectivement, dans lequel il se trouve. Donc c'est aussi le temps où nous devons maintenant aussi arriver à pouvoir nous, nous examiner aussi effectivement pour voir quels sont les sentiments des cœurs dans lesquels nous, nous avons davantage de... Plus plus. Et vous savez, j'aime toujours cela comme l'Écriture dit que euh, nous devons, euh, nous sommes censés pouvoir nous, nous aimer ardemment. C'est ce lien, effectivement, qui, qui fait que nous, nous réalisons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que euh, cet amour divin de notre Seigneur dans notre cœur, et, et pour mon frère et pour ma soeur, est tellement brûlant, plus on s'approche, effectivement... De notre départ, notre retour à la maison, plus réellement aussi, euh, cette âme euh, brûle davantage de l'amour pour Dieu, notre Seigneur. Et puis aussi pour nos frères et sœurs, effectivement, parce que nous voulons réellement prendre part à ce que le Seigneur euh, a aussi fait, et qu'il a aussi préparé aussi, comme il est parlé aussi, que Jésus sur nous donc car... Hein, et nos donc revenus, et son épouse était même préparée, et il lui a été donné de se revêtir en à Comme nous pouvons le remarquer aussi, certainement, c'est vrai, nous voyons combien le temps est devenu très sérieux, et surtout aussi, comme je le disais, nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur de ce que nous connaissons ces dieux et réaliser aussi qu'il est vraiment merveilleux ces dieux. Et il, il, il parle, et quand il parle, effectivement, il sait ce qu'il dit. C'est une grâce de pouvoir savoir qu'il ne peut pas nous laisser en tant qu'un peuple qui est à lui, dans le bois des choses, effectivement. Mais il a déjà vu des choses d'avance et préparé des choses, effectivement. Et quelle grâce pour nous qui sommes de croyants de ce que le Dieu du ciel, qui lui a eu à pouvoir. Faire son programme, il nous place aussi dans ce programme et qu'il nous révèle aussi effectivement ce qu'il a. Les gens de l'extérieur ne savent pas. Dans les scènes d'écriture, nous pouvons voir qu'en rapport avec le, le signe de, de la fin de temps, comme le Seigneur en parlait avec ses disciples dans Matthieu au chapitre 24, vous vous souvenez, et aussi ici dans le livre de Luc, je voudrais juste prendre quelques portions de l'écriture pour que nous puissions réaliser effectivement ce qu'il allait, comment les choses s'est vous Regardez dans le livre de, de Luc, par exemple, l'Écriture. Et c'est là que le Seigneur Jésus parlait et, et montrait effectivement comment les choses allaient se passer. C'est dans le livre de Luc, effectivement, au chapitre euh, euh, 21, je pense que c'est cela, hein. et là où, si les, les disciples... Lui avait posé donc la question en rapport avec euh, le temple, effectivement, et dans lesquelles, pour lesquelles il a eu à pouvoir aussi répondre, de manière à ce que euh, le, le disciple comprenne, effectivement, que les choses qu'il voit aujourd'hui, effectivement, dans le temps à venir, ça ne sera pas comme cela, et les choses seront différentes. Et pour qu'il puisse arriver à pouvoir, il a dit d'avance aussi pour que nous qui euh, arriverons aussi à cette période-là, lorsque ce nous pouvons lire effectivement, être ramenés dans la connaissance des choses que le Seigneur a eu à pouvoir dire, et que voyons aussi que ce qu'il avait donc annoncé, prédit cela, s'accomplit, nous puissions avoir encore une, une confiance profonde dans le Seigneur, une foi profonde dans ce que la parole de Dieu elle-même déclare, effectivement, et pour que le croyant qui voit cela puisse réaliser que la parole qu'il croit, elle va réellement aussi s'accomplir pour lui en rapport avec ce que le Seigneur a eu à pouvoir annoncer. Si il a annoncé des choses en rapport avec le monde, et que nous voyons que cela se passe ainsi, alors si les choses annoncées en rapport avec le croyant, et que le croyant le reçoit, alors certainement ces choses vont réellement se passer. Il dit, le jour viendront, verset 6, Luc 21, verset 6, il dit, le jour viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Évidemment, les, les, la bâtisse était là, le temple était là. Il était difficile à ceux qui étaient là, qui vivaient, qui entraient, qui priaient. Vous pouvez croire, effectivement, que, <rires> un jour, cette bâtisse peut être vraiment à terre, parce que, vous savez, c'était donc, Rome qui gérait, effectivement, cette contrée, puisque c'était sous la domination, effectivement, de l'Empire romain, et, et les temples, bah, ils savaient le que un temple à eux qui pouvait prier, puisque ils en savaient. J'ai même appris, qu'effectivement, qu'il y vu un temps où, où, je crois que c'est Néron, je pense, Néron, je sais pas, qui, qui, voulait que sa statue soit mise dans les temples, et ils s'y sont opposés. Et Héros de Tétraque, effectivement, qui a dit Mais si tu fais ça, ce sera une révolte tout à fait complète. Et il s'est passé, effectivement, que il a arrêté sa décision de pouvoir aller prendre sa statue à lui et la faire mettre, effectivement, dans le temple. C'est-à-dire que, pour que vous puissiez comprendre que les temples étaient quelque part où c'était respecté par même ceux qui avaient eu à pouvoir aussi conquérir, effectivement, l'endroit. Et, le, et, le, et, le, et le, les, les, les Israéliens, effectivement, les fils d'Abraham qui étaient là, pensait et savait effectivement que personne ne pouvait arriver à pouvoir toucher et cet temples. Mais voilà que, comme le Seigneur, lui, l'avait donc annoncé, et comme vous le savez donc, à l'an 70, lorsque était vint faire et qu'il rentrait, il était, qu était donc question, je crois que je vous l'avais dit ici, il était donc question de qu ne pas toucher en fait, le temple. Donc, ils ont oui. investir effectivement la, la Jérusalem, évidemment, pour les gens qui étaient à l'intérieur. Vous savez comment ça s'est passé, ils ont eu à pouvoir aussi manger ce qu'il ne fallait pas manger, et ainsi de suite, parce que la famille y était. Et maintenant, ils sont donc rentrés pour pouvoir maintenant prendre possession de tout ce qui était là. Ils n'avaient pas l'intention de détruire les temps Mais voilà qu'un soldat, par gardes qui est rentré, et il avait donc cette, cette torche qu'on avait, effectivement, c'était donc... donc sans s'en rendre compte, il a eu à bousculer quelque chose et la torche est tombée. Évidemment, par ma grâce, en fermentation attention, c'est comme ça que le temple a commencé à pouvoir brûler. Et en brûlant, effectivement, tous ceux qui étaient là comme intérieurs ont pu prendre, effectivement, feu et puis bon, ça s'est donc euh, aussi écoulé comme cela. Ça c'est donc, même si tous les événements étaient faits pour en sorte de devoir dire qu'on va protéger pour que cela n'arrive pas, même parce que Jésus-Christ... Les Nazareth avaient dit que ce temple ici ne va pas être détruit, on va tout protéger, on va encercler, ils pouvaient le faire. Parce que c'est comme cela que même aujourd'hui, même les, les, la science et tout ça. Il on va, il faut qu'ils pouvaient le faire. Donc, ils n'avaient même pas l'intention de détruire. Mais puisque la parole était qu'il ne restera pas ici, pierre sur pierre. Même les vents travaillaient pour cela. Donc tous les éléments qui se trouvent sur la terre. Travailler pour que cette parole de Dieu s'accomplisse. Donc, ils étaient les tous les fois qu'il était en train de brûler, mais ce n'est pas possible, comment est possible Mais oui, le Seigneur l'a dit, effectivement, cela s'est passé comme cela. Et c'est comme cela que vous savez que ils ont été donc effectivement aussi dispersés sur la surface de la terre. Donc, quand Dieu, le Seigneur, a dit vraiment quelque chose, même si euh, les, le, le, la pensée de l'homme dit que c'est une chose de plus. Pas arriver parce que on prend de précautions, ne faites jamais confiance en vous-même, faites confiance à ce que Dieu a dit. Parce que la parole du Seigneur, s'il a prononcé la nature entière, tous les éléments que vous voyez, la pierre, même l'herbe, tout ça, même le vent, feront en sorte de pouvoir que ce que Dieu a dit puisse vraiment s'accomplir. Et cela s'est fait. Alors, dans le même, il leur dit effectivement, voici que dans le verset suivant, il dit, au verset 10, il dit, alors, il y aura, alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre, de divers, divers lieux, de paix et de famine. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Il leur fait comprendre effectivement les choses qui allaient prendre place, effectivement. Pour démontrer qu'effectivement, que ce sont des signes qui sont les signes de la fin des temps. Ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que lorsqu'il prononce les choses, il précise effectivement de quelle manière que quand nous croyons, nous pouvons voir ces choses, nous pouvons aller dire Oui, mais c'est vrai, Seigneur, et ça, c'est vraiment le signe qui concerne notre temps. Parce que les guerres, il y a toujours eu des guerres. Mais c'est pour ça qu'il les... dit Il y aura des bruits de guerre, mais ne vous effrayez pas pour cela. Ce ne sera pas encore la fin. Amen. Vous comprenez Donc, pour ne pas qu'on se mélange dans tout, effectivement, qu'on puisse arriver. Non, mais Dieu, le Seigneur, a parlé, mais précisant, qu'effectivement, que lorsque nous verrons ce genre de choses, effectivement, alors il précise, regardez bien. On lit effectivement, ici, dans l'Écriture, dans le livre, toujours dans le chapitre 21, de, de, de, de, de Luc, je voudrais que nous lisions ici. Regardez bien le verset 25. Nous lisons le verset 25. Regardez, il dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles point, c'est dit. « Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Il y aura donc de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Certainement, cette parole, c'est le Seigneur qui l'a dit. Et quand vous remarquez très bien, frères, aujourd'hui. Euh, ce qui vient de se passer, effectivement, dans notre pays, c'était passé aussi en France. Et ça, ça avait en fait, un, un, un, un, un, une sorte de, de, de mois où les gens se disent que nous ne savons plus très bien comment nous devons arriver à pouvoir nous comporter. Qu'est-ce qui s'est passé C'est à l'aéroport où tout le monde s'en va Chacun de vous, moi je voyage souvent, je passe par là. Donc c'est un lieu où personne ne pouvait arriver à pouvoir penser qu'effectivement, okay, bon, mais ça peut se passer là. Bon, non seulement là, dans le métro. Que tout un chacun de vous fasse Vous y entrez dans ce métro et en plus, on a mis ça à l'intérieur du métro. Alors, remarquez très bien, frères et sœurs, où le gens se pose la question, mais où est-ce que nous pourrions être en sécurité Dans les trains les avions, les aéroports, donc, on, on prend des mesures. Il faut figurez-vous bien aussi qu'à l'aéroport, les militaires étaient là, avec des galachik que vous voudrez très bien, donc avec les, les uniformes, donc, les gens de sécurité, le policier à l'extérieur, sur le parking, mais ils sont quand même entrés. Donc on a pris toutes les mesures de sécurité possibles ici dans le pays, mais ça s'est quand même arrivé. Donc les gens, aujourd'hui, ils ne savent plus rien contrôler. Alors, c'est ce ce l'angoisse, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'ils disent que dans quelques jours, on ne sait pas, il peut encore se passer. Ça veut dire qu'effectivement, qu il n'y a rien de certain. Que ce que vous pouvez remarquer, frères et sœurs, ces gens qui étaient donc à l'aéroport, ils partaient, ils avaient des projets. Ils disaient que ben, j'arrive, je vais peut-être faire encore une affaire, je vais avoir autant d'argent parce que c'est si cela. Bon, quand je vais comme j'ai acheté la maison, comme j'ai acheté la voiture, comme j'ai encore l'argent sur mon compte en banque, donc quand je vais revenir, peut-être je vais faire ça. Et partaient pour quelques jours revenir. Mais là, ils sont plus revenus. C'est pour que nous comprenions, près frère et ma soeur, que la vie était faible. Amen. Donc ces gens-là pensaient de les vivre 20 ans, 15 ans, le projet de 20 ans, de 30 ans. Mais ils ne savaient pas que demain, aujourd'hui, ils seraient donc allongés dans un cercueil. Donc c'est pour que nous comprenions. Et puis, comme tu disais, dans le métro, ils vont, on va au travail, et puis on revient, le projet, paf, c'est pas, pas qu'ils ne pouvaient plus rentrer chez eux à la maison. Donc. Les pays dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, et je crois que vous l'avez entendu aussi, que les, tous les pays européens maintenant, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, ils ont pris des mesures encore davantage pour renforcer les aéroports, renforcer effectivement les, les, les gars, les aéroports. Effectivement. Donc, Elle dit que toute l'Europe est dans un état d'angoisse, effectivement. Les gens se posent la question, dit, mais, mais qu'est-ce qui va se passer Comment sera notre vie il faut que nous puissions penser à pouvoir changer faire une notre manière de pouvoir vivre. Mais nous l'avons entendu. C'est lui qui demeure sous la Dieu. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mon frère et ma soeur, je voudrais que vous regardiez ceci, frère. Donc, d'abord, regardez bien comment les choses se passent maintenant. Tout devient incertain. La vie devient éphémère. Tout le projet qui pourrait arriver à voir. Aujourd'hui, les gens se disent que demain, je ne vais pas aller travailler. Si je vais travailler, je vais prendre quoi Les trains, ça peut exploser. Le métro, ça va exploser. L'avion, ça va exploser. Donc le cœur est dans l'angoisse. On n'a plus la paix, effectivement, dans ce nom. Regardez ce que l'Écriture nous fait savoir. Alors il dit, le verset 26, il dit, « Les hommes rendant l'arme de terreur dans la tente, c'est qui surviendra pour la terre ?» Et verset 28 il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Donc effectivement, le Seigneur nous a pointé des signes, effectivement, pour que nous, les gens de l'extérieur, ne savent pas. Ils vont ah, faire des oui, projets oui. vigipirates et les essais de cela. On va garder les frontières, mon frère, ma soeur, on va garder les frontières, ils passent. On, on va tout contrôler, ils vont passer. Ces messieurs, ou ces messieurs, je crois qu'ils sont passés, dis, ils étaient habillés des bombes ici. Ils ne sont plus là, il va se promener dans la rue rue contre le monde. Hein. Ah ben oui, qui va le voir, parce qu'il est bien, et puis maintenant, il peut mettre le manteau dessus. Il va bien se promener. Il arrive en pleine foule. il a brûlé la gâchette, il explose. Mais le Seigneur dit, mais, mais quand toutes ces choses commenceront à arriver, il s'adresse à nous. Il dit que nous ne pouvons pas être dans l'angoisse. Ce sont les nations qui doivent être dans l'angoisse. Mais toi, non. Amen. Toi, non. La preuve, c'est que, je vous dis, c'est pour ça que moi, je le remercie. J'ai dit, mais aujourd'hui, l'un de nous pouvait être dans le métro, là. Lui, il prend. Là, il prend. C'est vrai. Ces métro là nos frères, le sommes le prêt. Mais ces jours-là, quelque chose a fait qu'en fait, qu'ils ne soient pas dans ces métros. Amen. Amen. Amen. Ah oui? Chacun de nous, nous, nous sommes. C'est pourquoi il dit Seigneur que ton nom soit béni. Il faut que nous puissions réaliser que nous avons besoin de Dieu. C'est pourquoi il dit Mais quand, frères et sœurs, vous allez travailler, le métro, c'est incertain. Oui. Le bus, nos enfants prennent le bus, c'est incertain. C'est mm -hmm. pourquoi, quand nous, nous prions, nous mettons ceux qui sont nôtres. Amen. Nous implorons Amen. la grâce, du Seigneur Seigneur. C'est pour ça, c'est pas parce que le travail est important. Donc, Seigneur, je travaille, j'y vais, mais le plus important, c'est toi. Amen. amen, Parce que mon âme a besoin de toi. Amen. Et si aujourd'hui, tu n'es pas avec moi, à quoi ça serait fait ce travail Donc, ma vie n'appartient pas à ce travail. Parce qu'elle y oui, frère, j'ai trouvé des travail, j'ai pas le temps d'aller à l'assemblée. J'ai dit, mais ton âme à toi, ta vie à toi, ne peut pas être comparé au papier que tu vas recevoir. Comme l'argent, l'argent s'envolera, c'est vrai, mais ton âme. Amen, amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit ici, si, mais frère, quand vous trouvez un travail, ne mettez pas votre cœur dans le travail. Amen. Mettez votre cœur dans la parole de Dieu. Amen. Ceci est une parole immuable, elle ne faillira jamais, Amen. le travail ça changera, Amen. la société fermera, Amen. mais ceci demeure éternellement. Amen. Alors tu as quelque chose qui est un bonheur extraordinaire, Amen. que tu as passé une fois que tu as ceci, tu ne seras jamais malheureux. Amen. Nous l'avons entendu, c'est écrit, Amen. il ne permettra pas que nous pouvons lire encore au psaume de l'intérieur. Je reviens vite, puis nous terminons, nous rentrer à la maison aussi, je voudrais que... Donc, que Dieu vous bénisse beaucoup. Je suis vraiment consolé de savoir que j'ai des frères et des sœurs, qui malgré tout ce qui peut se passer, mais ils sont là. Sauf le qu'est-ce qu'il dit effectivement nous, nous relisons non Oui, on va, va relire quelques portions, effectivement. Dit. Il dit, verset, verset, verset, verset, verset, 4. Il dit, dit, il te couvira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une courasse. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la fesse qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, Hallelujah. tu ne seras pas atteint. Ta... De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ah, » oui. C'est lui qui ne connaît pas Dieu, celui qui n'aime pas Dieu, celui qui méprise la parole de Dieu, celui qui bon, ben, il trouve un job comme ça, pas trop, mais je... donc Dieu n'est plus bien intéressant. Donc c'est comme cela en fait qu'on dort. Mais quand toi tu donnes la place à Dieu, Amen. mais l'ange éternel est comme pour tout il veille sur toi. Quand tu veux mettre ton pied dans le bus, dont ça va avoir des problèmes, il y a quelque chose qui va t'effrayer. Tu dis, mais je cherche mon sac, il dit tu cours là-bas, le bus est parti. Amen. Mais pourquoi le bus est parti, Seigneur, ce pape plein pas Dieu c'est pourquoi. Amen. Amen. Amen. Oui, oui, frères et sœurs, nous devons être conscients que Dieu nous aime. Amen. Et Dieu est jaloux de toi, mon frère. Amen. Je de toi, ma soeur, parce que aussi longtemps que tu l'aimes ainsi, tu donnes ta vie pour lui, mais lui, il est heureux parce qu'il a besoin aussi de pouvoir avoir des gens sur la terre qui l'aiment. Puisque tout le monde sur la terre, il y a, la plupart du temps sont de soi-disant croyants. Oui. Oui. Il n'y en a pas de ceux-là vraiment qui sont vraiment vrais. Quand il peut trouver de vrais, de fidèles qui l'aiment autant, il est heureux. C'est vrai, frère. Il n'y a pas beaucoup qui aiment Dieu sur la terre. Oui. Ne vous fiez pas à toutes ces églises où tu soi-disant, frère, ma soeur et mon frère, tous ne sont pas vraiment des fils de Dieu. Amen. Parce que pour être fils de Dieu, il y a quelque chose qui se passe aussi en vous. Vous êtes complètement changé, la nature est différente, mon frère. Et il n'y a pas beaucoup qui aimeraient être changé. Chacun veut garder son caractère, veut garder vraiment, sa personnalité. C'est ça le problème. Mais quand Dieu peut trouver quelqu'un qui dit, « Seigneur, fais de moi ce que tu as. »« Fais-toi refléter en moi, parce que c'est ton désir, qu'on ne me voit plus, mais qu'on te voit. » Parce que la Bible dit que s'il consent à donner sa vie, « Amen. » Une possibilité. Il va prolonger ses jours. C'est pas moi qui dois vivre maintenant. C'est Jésus-Christ qui doit prolonger ses jours. En moi, qui trouve un homme, une femme comme ça, il est heureux. Amen. Parce qu'il doit prolonger sa vie là-dedans. Donc c'est très peu, très peu. Beaucoup savent parler, mais très peu savent vivre la parole. Amen. Donc Jésus suis le Seigneur. tu vous cherche ceux qui vivent. Alors quand il dit, il dit, mais car tu es mon refuge au éternel. Tu fais du théo ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes voie, voies. Et ils te porteront sur la main. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur la spique. Tu fouleras le lion sur et les dragons. Puisqu'il m'aime. Puisqu'il m'aime. Vous voyez bien, parce que Dieu aime être aimé. Puisqu'il m'aime. Comme je disais tout à l'heure, si moi je peux pleurer, et c'est vrai, en vous voyant ce soir, je dis, Seigneur mon Dieu, combien ça peut toucher Dieu Amen. Parce que beaucoup, ils peuvent avoir peur, mais on va se rassembler, et il y a les l'extérieur, effectivement, les militaires, à gauche, à droite. Quand je peux vous voir, je dis, Seigneur, même ceux qui dont je sais qu'il n'y a pas, ils pas de voiture, ils sont là. Amen. Ils sont là. Ça c'est quand même très touchant. Et que Dieu vous bénisse richement, qu'il vous fortifie davantage. Alors, elle lui dit, mais puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Et je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Et il m'invoquera et je, je lui répondrai. Vous savez, frères et sœurs, tous nos bien-aimés frères qui nous ont précédés, je vais terminer par, en hein, disant qui nous qu ont précédés dans les temps anciens. Ils étaient tellement amoureux de Dieu, que quand bien même les choses étaient telles que, et ça, ça, les conséquences étaient la mort, il ne régulait pas. Quand on arrive à ce point là où on aime tellement Dieu que même si ça tremble effectivement qu'on veut que frère et soeur, parce que j'étais là si j'ai dit, Seigneur, si un endroit où j'aurais aimé être aujourd'hui, c'est bien ici. Amen. Je sais pourquoi je resterai chez moi la maison de très pour pouvoir me protéger. Seigneur de quoi, ça peut même s'écrouler chez moi. Mais ici, même si tous on part, on part dans la joie. Frère, on doit comprendre ces choses, ma soeur. Elles sont nécessaires pour nous. Il n'y a rien de plus important pour nous sur cette terre que de pouvoir Amen. avoir à ce moment où nous pouvons vraiment nous tenir ensemble, même si on doit partir à ce moment-ci. Nous verrons le Seigneur. Amen. Puisque nous sommes dans sa présence, nous le louons, nous le glorifions. Nous voulons partir pour lui même aujourd'hui. C'est notre vie, frère. Et ça, c'est quand on arrive à aimer Dieu comme cela que notre vie à nous commence à pouvoir prendre place. C'est qui une vie consacrée à l'éternel. Chacun de nous être conscient qu'il qu est vraiment, qu'il est aussi important aux yeux de Dieu, et que Dieu leur dit, puisqu'il m'aime, je protégerai, je gérerai. Et puis, comme il dit, il dit, mais l'ange éternel campe autour de ceux qu'il est Il nous est donc demandé, aujourd'hui, le monde des a... vous savez, ces gens-là qui meurent comme ça, ils meurent sans Dieu. Puisqu'ils n'ont pas Dieu, ils ne connaissent même pas qu'est-ce qui sera l'avenir de demain nous, nous savons Amen. Dieu montre, que Dieu vous bénisse, je vais vous montrer quelque chose dans le livre d'Amos au chapitre 3, regardez Amos au chapitre 3, je pense, c'est cela Amos au chapitre 3, c'est ici Amos, c'est juste après Joël, vous avez Amos au chapitre 3 L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il n'y ait rien de prix Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans les courants Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'éternel soit l'auteur. Car les seigneurs ne font rien sans avoir ce son est. Donc, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que les seigneurs les condamnent C'est-à-dire que rien ne peut arriver par ça. Amen. Tout ce qui doit arriver, frères et sœurs, tous ces gens que vous voyez ici, c'est Daesh, les kamikazes, de ceci, de cela, le monde ne les aime pas de cette manière ou d'une autre, effectivement, eux pas, même. avant même que la pensée de mettre la bombe autour des reins, que Dieu te bénisse, madame. Ces bombes-là qui doivent autour au le reins pour aller à l'aéroport. Avant même, parce que quand ils ont quitté soit de la Syrie là-bas, parce que vous vous souvenez, on en a parlé longtemps mmh. Mmh. ici dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on commence à le vivre. Mmh. Et quand ils ont quitté là-bas, ils se sont entourés, effectivement là-bas. Dieu savait mmh. que Moustapha là, mmh. Il vient pour qu'un jour, il se fasse sauter à l'aéroport. Il le sait. Mmh. Mmh. Donc puisqu'il sait quand même, il s'élève là-bas, il vient ici. Et toi, tu es son fils, tu es, tu es sa fille. Mmh. Ce jour-là, Moustapha pousse le chariot peut-être. Mais c'est vrai, vous rendez compte, frère, si Dieu le sait, il ne va pas permettre que tu sois là ce Amen. C'est sûr et certain. Amen. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit ici dans Luc, nous retournons effectivement dans Luc, il dit, chapitre 21, que nous lisons. Voilà. Verset 28, il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Verset 36, il nous dit quoi Il dit. Veillez donc et priez en tout temps, Amen. afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront Amen. et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc il nous est demandé maintenant de pouvoir être conscient d'une chose, la prière mon frère. C'est pas la prière qu'on est en communion avec Dieu, c'est pas la prière que... C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger frères et sœurs, n'écoutez pas les gens qui vous racontent n'importe quoi. Dieu parle par des aussi. Oui mon frère. Amen. Oui ma soeur. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. La Bible dit qu'effectivement, que, par le sons et par des visions, il va parler. Donc le Seigneur peut aussi te parler aussi par des sons. Amen. Tu as prié de tout ton cœur, effectivement, que tu dors du Seigneur, je te remets demain tes mains, je ne sais pas comment ça sera le demain, demain, mais accorde-moi la grâce. Et tu dors comme ça. Et tu vois effectivement quelqu'un qui te dit, bah, écoute, demain tu veux partir par là. Tu entends seulement la voix de Dieu, mais ne prends pas ce chemin-là. Ne prends pas ton métro là. Prends plutôt le bus. Ou ses yeux ça, sont... Oui, frère et Le Seigneur, pourquoi L'ange éternel campe autour de toi. Amen. Et pour que cela soit effectif, il faut que tu t'es prêt. Tu t'es dans sa présence. Amen. Dans la prière. La prière, nous l'avons lui aussi avec vous, je pense, mange effectivement. C'est une arme efficace. Amen. Et quand un fils de Amen. Dieu, une fille de Dieu, prie son Dieu, Dieu va entendre. Amen. Tu Amen. Tu ne peux pas avoir prié, prier, effectivement. Regardez « Dieu te bénisse. Ah, » Regardez, quand, quand, quand, quand le, le, le monde avait pris ses décisions, parce que c'est lui qui priera un autre Dieu, c'est lui qui priera un autre Dieu que celui que nous avons. Mais ici, eh bien, évidemment, on va le mettre dans la fosse au lion. nest ce pas vrai Les lions étaient restés affamés. C'était des gens qui étaient contre eux. Daniel, vous savez, non Et Daniel a dit ah, « Hein ?» On veut me priver de prier, mon Dieu. Je ne prie pas pour qu'il me voie, mais j'ai toujours prié comme Dieu l'a dit dans sainte écriture Salomon, quand il a prié, qu'est-ce qu'il a dit Si ton peuple est un actif quelque part et qu'il prie, il veut tourner vers cette maison, exauce-nous. Alléluia. Dieu a dit, je exauce. Alors Daniel, le croyant de la Bible, il dit que Dieu l'a dit ainsi. Il dit, je le crois, je tourne le regard. J'ouvre la flèche. Alléluia. Jérusalem. Et j'ai pris mon Dieu, importe ce que vous pouvez penser, Amen. ce que vous faites ce soir. Vous avez quand même venu là, frère et soeur. Que Dieu, mon Sauveur vous bénisse. Et quand il a prié, il m'a dit Ah, il a prié son Dieu. Il ne s'inquiétait même pas. Vous inquiétez pas. Amen. La sera, ne pas, non, nous, on va vivre. Amen. Amen. Notre L'autre Dieu est avec nous. Amen. Et nous sommes avec lui. Il nous éclaira, il nous conduira. Nous prierons pour qu'il garde le frère, oui. le soeur, nos enfants. Et les l'un se déplacent. Notre travail Amen. aussi, de prier, Seigneur, Amen. parce que c'est le nôtre. Amen. Et si quelque chose touche ma soeur ou mon frère ou mon frère, ça me touche. Amen. Donc chacun de nous, on doit se sentir soudif. C'est pas que. C'est son problème. Non, le problème de mon frère, c'est le mien. Amen. Les soucis de ma soeur, c'est le mien. Donc, je veux que mon frère soit bien, ma soeur soit bien. Et quand on a pris effectivement Daniel, on l'a jeté dans la fosse. Il n'a pas dit, ah, arrêtez, le croyant, il est calme. Il a confiance en son Dieu. Amen. Comme le troisième croyant. le roi. T'es roi, mais nous avons le grand roi. On pas adorer ton son. Mais si même la de foi, cette fois, n'avons pas peur. Amen. Quand on les a pris, ils étaient été tranquilles. Quoique dans le cœur, ils chantaient les chants de Sion. Ils ont pris là pour la gloire de Dieu. Amen. Et quand ils sont rentrés, même la flamme. Amen. Père. Amen. La flamme a vu des dieux qui rentraient Amen. dans la flamme. c'est vrai, frère. Il dit mais c'est là, ce sont ceux qui ont le droit de dominer sur moi. Quand tu es revêtu de la nature des dieux. Oh. Mais la nature est ce matin respectée. Bien sûr, mon frère. Amen. Le feu n'a même pas touché. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur Mais le Seigneur, il garde, il protège, c'est vrai. Ouais. Mmh. Le vêtement n'a même pas été touché. Mmh. Daniel dans la fosse au lion. Vous savez, frère, toutes ces choses nous sont donc écrites pour que tu saches que le Dieu que Daniel a prié, c'est ton Dieu. Amen. Le Dieu que les Hébreux ont prié, c'est ton Dieu. Amen. Le Dieu en qui Abraham a cru, c'est aussi ton Amen. Dieu. Amen. Que tu puisses avoir, être fortifié, sachant que tu ne perds pas ton temps. Amen. Plus tu crois, plus tu verras effectivement Amen. le résultat aussi Amen. de la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse Amen. et vous fortifie. Les nous allons Tendre Père, je voudrais encore de tout mon cœur te remercier ce soir, tous mes bien mes frères et sœurs, pour m'apporter la grâce et la joie de savoir qui se porte bien. Père. Je te prie encore, mon Père, alors que tu vois aujourd'hui des angoisses dans le cœur de l'homme de bénévolat de l'essence. Il y en a de ces hommes et ces familles qui ont perdu un membre de leur famille. Un papa et une maman, une soeur, Nous prions aussi pour eux, bénévolat de l'essence, Seigneur, pour que tu es le Dieu qui console parce que vous savez pas ce qu'elle était passée à la repart. Vous vous souvenez trop, bénévolat de l'essence, pour que nous sommes aussi blessés en étant victimes mon Seigneur. Nous prions pour eux aussi, bénévolat de Seigneur, pour que tu le protèges, bénévolat de l'essence, pour que tu apportes vraiment une grâce, bénévolat de Seigneur, qui puisse avoir la vie et qu'il en soit guérit, nous vivons ce pour les dirigeants de ce pays, pour les patriciens qui ont besoin de toi savoir comment agir, et aussi le Dieu qui est clair, qui prend aussi leur souci en fait que la population soit en sécurité, Seigneur, puisse-tu vraiment aider, Seigneur, pour que les militaires mais, et leur aussi le soutien de la part du Saint-Denis. Nous jeunes d'entraînés qui sont aussi protégé, Merci à ce soir. On se présente, on se présente, on se on de présente, on se présente, on se on se présente, on se présente, on se on se présente, on se on se on se présente, on se la on se on se présente, on se présente, on se on se présente, on on on on on la on on on on chacun de la même chacun de la même la de l'homme, nous prions de l'homme, nous de de nous sommes bénis, nous sommes nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes Que tu sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous c'est -ce pour nous avons Nous de vous, Seigneur. Nous de vous, bon Seigneur. Ouais, de Nous Le... Nous et c'est la est de des de de de de la nous le sang de l'Ordre. de Il n'y a pas de problème de personne. Oh Dieu, à un moment, il est avec Il pour Il est là pour mettre la pour mettre avec Dieu. pour avec Dieu. Il est pour avec Dieu. qui et qui garde mon est qui garde mon côté de de c'est ma c'est ma c'est c'est c'est c'est c'est nous que nous ne vraiment pas nous encore comme encore les que nous les que nous avons nous les encore la foi Parce que, oh Dieu temps, moment que nous regardons tous ces événements de notre Parce que les qui sont en de se dans la de C'est de la Parce que tu l'as dit, la chose qui s'est Oh, nous sommes des affaires que nous sommes. nous et nous continuons cela. la que la fête soit au vous est que cet amour puisse vraiment monter au-dessus de vous Et que la foi puisse être vraiment racine au-dessus vous Oh, Dieu, la voix, la voix, la voix, la les la voix, la voix, la voix, la voix, la voix, la les la voix, à la porte la voix, la la voix, la vous vraiment mal de pas les de ce nous les de fait, fait, fait, que nous ce ce dans de nous vous aurions mal levé nos têtes et gardé le poids aux autres sommets. C'est pour là, c'est soir encore, nous sommes venus auprès des toits pour bénir la mort. Que ton nom soit béni, que ton nom soit éternel. Sois déçu, nous avons encore notre Dieu. Oui, Père, nous savons que les bénéficiaires des chefs, Il recouvre encore la force, Mais Père, ton nom soit béni. Parce que tu nous as donné du conseil, tu nous as montré des mains. C'est que nous sommes assez sans du pain. Oh, de la faim, mon bébé, Père, Oh, Dieu qui a dit cela est pour nous, c'est comme des règles et d'autres, Dieu. Nous vous remercions pour cette condition et cet amour. Nous les croyons réellement des aussi. Nous voyons maintenant des lois de sommes et Merci pour cela, que l'on soit glorifié soutiens fort bénis chacun de nous. oh même tous ceux qui ont pas les moyens mon mon bénis dans ces mon oh l'air que tu t'endre encore bénis les... oh fortifié encore mon bénis la la flamme encore oh mon mon que rien ne puisse nous c'est devant toi. merci Seigneur Jésus pour tous ceux qui tu fais soutiens fort et de tes propres de merci Père qui est la consolation, consola, consommer, béni. Oh le l'air, la louange, t'es revient pour tout l'hommage, mais merci. Merci Seigneur, Jésus. difficile. Gloire et honneur à toi. merci pour tout. Je voudrais, pour moi aussi, pendant que nous sommes là, de remercier encore mon précieux frère Jonas et votre bien-aimé sœur marie Moi je me tiens ici, je vais d'être là-bas, je suis heureux parce que je vois que la torture a été mise et aussi le rideau qui a été mis, mais ça fait que nous nous trouvons dans un endroit qui est bien. Bon, je voudrais que nous prions, les Seigneur, pour qu'il le bénisse aussi. Et je, je voudrais aussi que nous remercions les Seigneur pour ma bénédiction, de sœur, Ici, euh, l'épouse de mon frère Emmanuel, notre sœur Irène, le Seigneur l'a guéri. Le Seigneur a fait de merveille dans sa vie ici. Elle était euh, venue me voir en me disant, oh, « frère, c'est vrai qu'on m'a dit que mon oreille est déchirée de moi. Je voudrais aussi, moi aussi, vivre aussi ce que la Bible dit. Il a de Dieu. et l'âme avec Dieu aussi. Dieu vivant. Nous le remercions parce qu'il est guéri encore totalement. précieux sauveur, que tout le monde tente te je vous pour le travail que vous avez aujourd'hui que nous un travail qui travail qui a été fait, qui a été fait, qui a été fait, qui a été fait, qui et Je te remercie pour ma bénédiction pour ta servante et ta fille de et tu as guéri le Oh, wow, tu as construit ma tu as démontré que tu es le Dieu qui guérit parfaitement le les des Alors que tu faire la ta sur ce qui va moi, voir, c'est vrai, et la prudence au Dieu qui fait venir le monde, c'est ce qui a été décidé pour le Père. Dieu dit, d'être adoré Oh, Dieu, tu l'as fait Merci pour ce soir. Nous Nous te remercions pour te nous la grâce de En nous de pour faire notre Seigneur et Jésus Christ. Amen. Combien il est beau. Combien il est il est home, oh